comme chaque fin d'année comme début de nouvelle, vous vous en doutez, il y a beaucoup de films à rattraper. Et encore, j'en ai oublié plein. Parce qu'il y a eu les vacances, parce qu'il y a eu les fêtes et que j'ai pas forcément voulu bouffer trop de temps sur ma vie privée pour aller au cinéma. Donc vous vous en doutez qu'il va en manquer certains. J'essaierai de faire en sorte qu'ils soient dans le prochain rattrapage. Mais déjà, lançons-nous et parlons des quelques films que j'ai loupés durant ce mois de décembre 2022. Certains films, sur le papier en tout cas, semblent terriblement anecdotiques. Et en ce sens, on a tout simplement envie de se dire que c'est le cas, même si potentiellement le long métrage aura peut-être quelque chose de plus à nous apporter. Mais bon, le sort fait qu'une œuvre ne sonne pas toujours comme entraînante ou prenante, même si la base peut donner lieu à quelque chose d'intéressant. Dans son genre, le nouveau long métrage de Bruno Chiche sonne exactement comme cela. Une œuvre anecdotique et facile qui ne cherche jamais à apporter grand chose au spectateur si ce n'est une vague histoire plus ou moins prenante autour d'un père et d'un fils, autour d'un homme et de son métier, autour d'une passion et de sa jalousie dévorante, donnant lieu à un film convenu, mais qui fonctionne assez bien dans sa catégorie pour nous maintenir en haleine tout du long. Et le duo Yvan Attal-Pierre Arditi fonctionne malgré tout plutôt bien. Les deux acteurs délivrant des performances touchantes et assez justes, connaissant les maladresses de jeu dont ils sont parfois capables, cela sonne comme une jolie surprise dans sa catégorie. C'est bien, ça c'est indéniable, mais c'est jamais renversant ou même simplement bouleversant. Ce qui je pense est un petit peu le but de ce genre de film. Même si j'adore le personnage, je ne voyais vraiment pas l'intérêt de cette suite. Sachant que le précédent long métrage, euh, je l'avais complètement oublié, tout de même 10 ans d'âge, donc encore plus dans ma tête, l'intérêt de cette suite ne voyait clairement pas le jour à mes yeux. Mais bon, parfois des suites se font attendre et au bout du compte, nous passionnent et nous emportent totalement, on l'a déjà vu ce mois-ci. Le film de Mercado et Crawford sonne comme une petite pépite tout de même dans son genre, car si le film ne révolutionne ou ne transcende jamais le personnage, on a tout de même la sensation que les cinéastes aux commandes ont su nous transporter dans un moment de cinéma sonnant comme un conte épousant l'univers foisonnant de Shrek et donnant lieu à un bout d'aventure haletant, joliment dominé par le personnage fantastique qui porte ce film. Et qui de mieux pour le porter que le fantastique et excellent doubleur Boris Rélinger qui donne encore une fois ce coffre et cette puissance au chat le plus fou de l'univers de l'animation pour une performance vocale encore une fois magnifique de la part d'un doubleur rare et passionnant. Et vous savez quoi C'est plus qu'une bonne suite. C'est une belle et entraînante suite. J'en avais pas mal entendu parler de ce film, à son petit succès au box office américain et des critiques en plus Plutôt positif pour ce qui semblait être l'exemple type du direct ou vidéo. Dans le genre, c'est typiquement le pitch accrocheur et haletant de survival qui donne envie lorsque l'on est amateur du genre. Mais on peut aussi très rapidement imaginer un tout très cliché et peu surprenant, pouvant littéralement couler le film et ne pas du tout surprendre le spectateur, mais au contraire un peu le dégoûter. Scottman, après quelques films peu réussis dans le genre, propose un long métrage assez imposant et assez juste dans sa catégorie pour nous emporter de tout son nom, même si clairement au bout d'un moment, malgré ses retournements plutôt bien agencés dans l'évolution du scénario, on sent clairement que le cinéaste ne savait pas comment et justement faire progresser son survival, donnant un peu l'illusion du bon concept qui se tient sur la longueur, mais qui s'essouffle très vite malgré une vraie ambition graphique et une sensation de puissance du vide qui donne quelques scènes vraiment réussies. Et puis il faut avouer que le duo Grace, Caroline, Curry et Virginia Gardner n'arrivent que rarement à imposer des prestations à la hauteur de ce concept, donnant lieu à quelques moments de jeu assez hasardeux et pas toujours aboutis. Un bon survival, sympathique, mais alors rien de plus que ça. Lorsque l'on veut parler de la dure réalité de notre époque et de la société, il faut un bon angle d'attaque. Baser un récit sur l'œil nouveau qu'un cinéaste veut apporter à un événement tragique, cela sonne comme une jolie promesse. Une promesse qui peut donner lieu à un moment de cinéma haletant et intense, mais également qui peut vite donner l'impression que le militantisme du récit prend un peu trop le pas sur l'esprit dramatique d'une aventure. Malheureusement, même si dans son ensemble le film est réussi, le projet de Rachid Bouchareb sonne souvent comme un peu creux. Comme un peu facile dans son genre, souvent quand le sujet vient d'être traité au travers d'une série et que par sa courtesse le long métrage ne semble que survoler la puissance historique et dramatique de celui-ci donnant lieu à un moment de cinéma intéressant et prenant mais qui ne semble jamais être à la hauteur de son idée de base. Après le casting est juste parfait et si l'on devait retenir une prestation, celle de Reda Kateb est juste à tomber tant l'acteur une nouvelle fois se donne à fond pour donner l'envergure et la puissance nécessaires pour que l'on comprenne l'injustice de cette histoire et de ce geste policier. C'est un film beaucoup trop politique pour réussir à totalement nous passionner. Le cinéma qui parle de cinéma, c'est une jolie mise en perspective qui moi personnellement me touche beaucoup. Beaucoup d'auteurs cherchent à traiter un récit de cette manière-là. Allant simplement de l'évocation, en toile de fond, de cet art qui les passionne, à la véritable mise en perspective de celui-ci par l'exercice profond et passionnant de la mise en abîme, portant ainsi un œil de connaisseur et d'amateur du genre. Lisa Coca et Roman Guerre nous emportent dans la construction d'un film qui sonne comme un joli moment de réflexion, à la fois sur le métier de réalisateur mais aussi sur la difficulté de construire un sujet lorsque l'on sait que la forme impactera forcément les personnages au centre du processus créatif, les acteurs. Cela a donné un moment de cinéma très émouvant, très attachant, très intense aussi dans la manière d'amener ses personnages les uns vers les autres pour une œuvre juste, simple, terrible dans sa forme et magnifique dans son fond. Saluant également tout le casting du film, même si bien sûr la jeune Mallory Vanek domine totalement l'ensemble du casting, mais tous les acteurs, y compris les expérimentés, font littéralement la sève de ce moment de cinéma magique et terriblement attachant. C'est beau, juste, très créatif et par moments j'ai presque eu la sensation que c'était quasiment parfait. Certains contes sont tellement passionnants que beaucoup veulent s'y frotter. Parfois peut-être un peu trop. Et j'avoue que cette année, comme cela arrive de temps en temps, un hein, conte a eu le droit à deux adaptations diamétralement opposées. L'une sonnant comme la parfaite mise en perspective d'une industrie de divertissement ne se renouvelant pas et ne faisant que recopier sans comprendre. Et donc celle-ci. Portée par Guillermo del Toro, avec l'aide de Marc Gustafsson, cette nouvelle adaptation de l'œuvre de Carlo Coyodi est délicieuse. Car non contente de réussir à sonner comme un moment d'une grande beauté, par son esthétique et cette animation magnifique, que trop peu de studios font encore aujourd'hui, on sent que par cela, les deux auteurs arrivent à nous offrir un film atypique, beau, émouvant, transportant le tout un chacun, avec une justesse et une finesse absolument folle. Et puis il y a ce casting vocal absolument dingue, emmené par... Un talent incroyable par une tripotée d'acteurs magnifiques, notamment le jeune Gregory Mann, parfait en Pinocchio, et secondé avec talent par David Bradley, excellent Gepetto avec sa voix si singulière. C'est beau, c'est merveilleux, c'est un voyage rare qui ne vous laissera clairement pas indifférent. Rien que pour l'idée de potentiellement voir Julia Roberts dans un film français, je voulais voir son métrage. Bon après remis dans son contexte, il faut bien avouer que l'idée de voir une cinéaste nous conter son histoire, celle d'une cinéphile aguerrie, devenant une auteure de cinéma et cherchant par là même à trouver et rencontrer son idole, pour lui remettre le scénario du film de sa vie, j'avoue que l'idée me titillait quand même pas mal. Au final, le long métrage de Noémie Lefort est très classique, et extrêmement classique par de nombreux points. Mais sonne également comme d'une immense fraîcheur par son envie profonde de sonner comme le film de cinéphile Ultime, dans la quête de la star, donnant lieu à un moment émouvant et touchant, souvent très cliché dans son geste aussi, mais qui nous embarque dans une aventure pleine de tendresse et remplie de bonté. Et puis ce trio de tête emmené par la jeune Chloé Jouannet s'en sort à peu près bien, même s'il si faut bien avouer que par moments la jeune actrice n'est pas aussi bonne que Arbillo ou Cole de Fille, mais donne tout de même une assez bonne place à cette jeune femme passionnée de cinéma, alter ego de la réalisatrice. C'est assez facile, mais ça a du coffre et une bonne idée en tête, donc pourquoi pas Le monde des biopics classiques, comme on a pu les connaître à une certaine époque, est clairement révolu. Et cela se ressent lorsque certains projets ressortent cette recette et se disent « allez, ça va marcher ». Mais cela n'empêche pas de temps en temps, certains auteurs de chercher à nous proposer des moments de cinéma pas forcément surprenants, mais simplement dans une certaine idée que l'on se fait des grands hommes et des grandes femmes qui ont marqué notre histoire. Et clairement, la dame ici présente est une artiste qui fut accomplie et qui a profondément marqué la musique américaine. Le biopic que nous offre Casey Lehmann, c'est classique, mais alors beaucoup trop classique. Mais comme l'était également Bohemian Rhapsody, écrit également par Anthony Mark Carten, donc en cela, rien de surprenant. Mais on sent que dans son genre, ce métrage ne cherche à aucun moment à nous embarquer dans quelque chose d'étonnant ou simplement de nouveau dans le genre, laissant un goût assez amer en bouche, même si pour autant la puissance du personnage dépeint suffit par de nombreux aspects à tenir l'écriture. On saluera le geste de Naomi Aki, qui porte totalement le métrage sur ses épaules en interprétant une Whitney plus vraie que nature, et clairement, sans sa performance, le métrage sonnerait comme beaucoup trop convenu pour totalement convaincre. C'est un geste simple, clairement trop par moment mais qui fonctionne assez bien. Surtout parce qu'il y a les chansons de Whitney Houston quand même. Lorsque l'on veut jouer avec un genre du 7ème art, il faut savoir parfaitement en maîtriser les codes. Car on peut tous avoir en tête d'imaginer et de réinventer toute une manière de concevoir le cinéma et de jouer avec ce qui en fait sa source et sa justesse. Mais peu sont ceux capables de réussir à pleinement maîtriser et emporter cela pour donner lieu à un peu plus qu'un bon divertissement sonnant comme un peu neuf. Nicolas Parisier s'imaginait capable de réinventer le polar sur fond de manipulation internationale et de tromperie gouvernementale, pour une œuvre marquant par sa maîtrise du montage, et sonnant comme une plongée assez juste et drôle dans un univers de conspiration fou et amusant. Mais rapidement, on sent que l'auteur français n'a pas grand chose de plus à raconter, et se perd un peu dans une démarche créative assez stérile, qui pour autant ne perd pas de son charme, mais ne nous fait pas plus que ça passer un extrêmement bon moment. Après... On doit bien avouer que le film tient le coup grâce aux performances assez géniales de Sandrine Kiberlin, drôle et sobre, comme à son habitude, pour notre plus grand plaisir, et de Vincent Lacoste, totalement jubilatoire dans ce personnage d'acteur espion, apportant beaucoup au film et sauvant une majorité de son manque de rythme et de finesse. C'est entraînant, sans être à la hauteur de son postulat de base. Ça, je peux pas laisser passer, malheureusement. Il y a parfois des films que l'on a clairement l'impression d'avoir déjà vu, genre plein de fois. Clairement, celui-là, sur le papier, on en a déjà entendu parler. On nous l'a déjà conseillé, on nous a déjà fait un résumé en long et en large, donc en fait, on sait exactement à quoi s'attendre, lorsque l'on se dirige vers la salle, de ce qui semble être la énième réinvention d'un personnage affrontant les catastrophes de la vie avec l'aide d'un animal. Christian Luguet, pour sa nouvelle réalisation, nous raconte encore une fois une histoire de chevaux. Même si, avant tout ici, il nous raconte l'histoire d'une jeune fille dont la vie va être bouleversée à cause et grâce à un cheval. Dans un moment de cinéma très convenu et très classique, une aventure sobrement mélancolique et extrêmement larmoyante qui fonctionne tout de même grâce à un classicisme de composition qui tient assez bien la route sans forcément révolutionner le genre. On saluera tout de même le casting de ce métrage avec notamment les excellentes June Bernard, Charlie Paulet, et Carmen Kassovitz, toute excellente dans la représentation de Zoé à l'écran, et Pio Marmel, bien sûr, toujours aussi cool et génial à suivre. Par contre, encore une fois, je suis désolé, mais c'est compliqué pour Méhanie Laurent, en tout cas pour moi, je, je la trouve complètement à côté de la plaque. Le concept du film était pour moi autant une bonne idée qu'un postulat très étrange. Car en gros, si on devait résumer ici le concept du long-métrage que nous offre Olivier Traîné, sur le papier, c'est littéralement « Je vous raconte une histoire, mais également une autre », une des deux ne sera jamais complète, mais tant pis, on avancera quand même, ce qui est très risqué pour la majorité des spectateurs. Au bout du compte, ce tourbillon de la vie se veut avant tout être un bon mélo bien à l'ancienne, avec beaucoup de larmes, de tristesse, de joie, un peu de misère, un peu de macabre, bref, tout ce qu'il faut pour vivre une aventure haute en couleur, mais extrêmement caricaturale lorsque l'on s'arrête aux personnages et à leur évolution, donnant lieu à un tout prenant, mais qui semble complexe à prendre avec des pincettes quand on voit à quel point les ficelles sont faciles à voir. Reste que l'on a un casting qui se tient assez bien et que même si parfois traîner l'amène dans des situations complexes pour son jeune âge, Loup de l'âge s'en sort extrêmement bien, proposant une série de prestations successives assez folles et emportant à merveille l'ensemble du métrage. Pour un moment de cinéma très convenu, mais qui est assez éclatant dans son genre, au moins pour la proposition. Il y a des acteurs qui veulent parfois tellement s'acharner à passer à la mise en scène, que ça fait presque un peu de la peine de les voir constamment essayer et ben bah quasiment tout le temps se planter. Et clairement dans son genre, on a du mal à imaginer Gérard Juniau repasser à la réalisation pour la 13 fois tout de même, mais bon, il tente une nouvelle fois le passage à la mise en scène, car cela fait un petit moment que l'acteur n'a rien offert de très bon derrière la caméra, contrairement à devant où de temps en temps, cela reste pas mal. Cette nouvelle réalisation est très classique convenu même par de nombreux aspects, et on sent que même si le sujet qu'il met en scène, le passage de flambeau entre deux générations de chanteurs sur l'île de la Réunion, est un sujet qui le touche, la base du long métrage sonne comme trop simple pour tenir un film sur la longueur, même si l'émotion que parvient tout de même à mettre en forme le réalisateur donne un petit cachet au film. Cela se tient tout de même grâce à la performance assez juste du casting d'enfants, emmené par le jeune Sohan Harriman, parfait en jeune chanteur, mais il faut bien reconnaître que la performance de Marc Lavoine, qui n'est clairement pas dedans, fait un peu sortir du film à côté de cela, malheureusement pour nous. Cela reste un film très moyen et tout juste passable dans son genre. J'arrête pas d'avoir du Julien Clerc dans la tête depuis que la com du film a commencé et qu'il y a des affiches un peu partout. C'est horrible. Et pendant un long moment, je m'attendais à voir un film sur une chorale qui allait nous chanter du Julien Clerc tout du long. Mais heureusement pour moi, ce n'est absolument pas le cas, le long métrage allant dans une direction plus rock à l'américaine et à l'anglaise, donnant lieu à une ambiance surprenante pour le sujet. Le film que nous offre Ida Techer et Luc Bricot, adapté comme beaucoup de films français dernièrement d'une petite histoire devenue une inspiration pour beaucoup, est un sujet assez attachant dans sa catégorie. Ne révolutionnant absolument rien dans le genre, mais proposant tout de même un moment de cinéma qui marche, qui sonne comme entraînant, mais qui est, pardon du terme, immonde dans son travail de l'image et de la photographie. Complètement baveuse et proche d'un soap opéra, coupant tout impact sur le spectateur et nous laissant un peu perdus face à cela. Bon, et après, Mathilde Seigné joue encore et toujours le même type de personnage, donc il ne faut pas compter sur elle pour porter le film, mais plus sur un casting secondaire porté par de sacrées gueules de cinéma qui font plaisir à voir. C'est sympa, il y a une bonne ambiance et il y a du bon son donc ça va, mais... ça fait mal aux yeux ce film. Bon, et ben voilà, comme d'habitude on a fait notre petit tour des quelques films que je n'avais pas chroniqués, pour les quelques courageux qui sont encore là, encore une fois, bravo à vous. Pour les autres, dommage, vous avez peut-être loupé mon avis sur un long métrage qui vous aurait peut-être passionné, ou pas d'ailleurs vu des fois la qualité des films. Mais bon bref, n'oubliez pas ce que je dis à la fin de la, cette émission, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.